Bonjour, c'est Cécile, bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Dans le désordre de Marion Brunet aux éditions Sardacane. C'est l'histoire de Jeanne, Basile, Tonio, Alison, Marc, Jules et Lucie qui ont toutes, les, toutes sortes d'âges et qui se rencontrent dans une manif. Ils ont en commun l'idée qu'un autre monde est possible, qu'on peut mettre en commun les ressources, les logements. Ils sont contre la propriété et ensemble, ils vont décider de squatter une maison pour vivre en colocation. Dans ce roman, on retrouve beaucoup de convictions, de la politique, de la rage de vivre et il y a beaucoup de soirées à refaire le monde, de matinées un peu difficiles et de gaz lacrymogènes aussi. Et euh, avec tous ces personnages, ça nous permet aussi de réfléchir à la, à la société dans laquelle on vit. Et en fond de cette histoire, il y a l'histoire d'amour de, de Basile et Jeanne. Et au milieu de tous ces personnages, plein de personnalités différentes. Ce roman fait réfléchir, fait rire et fait pleurer. Et je vous le conseille à partir de 14 ans. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book